T'es vlog mieux que Arte, mais <rire> le vlog était lourd. On fait un mois de 30 jours, pas 31 exactement. A chaque fois qu'une vidéo partage pendant un mois, je leur dis bah écoute, je compense d'un jour. Pas de FM, pas ce soir. J'en ai fait hier soir, j'en ai fait avant-hier. Vous allez en avoir du FM, vous inquiétez pas. La, la saison me hype et j'ai fait, un... fait un gros recrutement. Forcément, ça donne envie d'y jouer. Dommage naruma on connaît. Je suis l'homme qui a réussi à avoir Donnarumma gratuit. Avant, D'Antonio pèse 20 millions au Milan AC. Et qui prend un but par match maintenant. Enfin, un but par frappe à chaque match. Alors qu'il s'adapte maintenant, De Donnarumma. Mais hier, hier, on a fait, on a fini le recrutement, on a commencé la saison 2. Et surtout, j'ai refait tout mon staff. Genre avec le chat et tout, j'ai refait tout mon staff et mes entraînements. Est-ce que j'ai besoin de parler Dites-moi Oh la la la la Oh ce que j'ai envoyé Là j'ai envoyé du sale du vrai. Non mais ils sont tous chez nous. Je parie qu'ils se font slay mes alliés. Ouais 2-6. Il y en a un ou deux qui se font slay. Vous allez lui laisser faire sa série pendant combien de temps mon didiot Faire de loin. Ah, ils sont tous chez nous. Regarde, regarde, ils sont trois Ils sont trois à full visée chez nous Ça, c'est à cause des alliés à chier, ça. Regarde, forcément. Là, là, on se fait totalement déborder de tous les côtés parce que d'une, les mecs jouent pas le B, et deux, euh, mes alliés sont nuls. Allez, tue-le Tue-le Tue-le mon, mon allié s'est fait tuer Regardez en bas à gauche I love Manu, t'es à chier Comment il peut te tuer, connard Je venais de lui mettre une balle de pompe Déjà, ils se font slay comme pas possible, et en plus... Il joue même pas l'objectif. minimum correctement. Regarde, j'en sors à chaque fois deux ou trois. Je fais des doubles, j'essaye de cap B, mais ça suffit pas. Oh, dommage. Ils vont mettre fin à ma série de victoires. C'est pas encore fini, mais... Hésitez pas à aller me tuer Oh là là, je suis obligé de faire des grosses séries comme ça. Ah là, on envoie du sale, là 30 à 15, mais bon, regarde. 17, 16, 14, 22 9, 18. C'est moi le top dégâts de la game, hein. on est dans une team qui se fait slay. Hein. Go and be, go and be, go and be. Play the objective. Go and be, go and be, go and be. It's time. Go, go, go. Get it. On vous compte du double que je mets. Go and B All played. Allez, allez, allez. viens, viens, allez. Allez, streak, allez, streak. Là, là, là, vraiment, je suis en train d'essayer de hard carry, gros. Et croyez-moi que c'est pas facile, hein. Il y a quelqu'un dans les squad, mais je peux pas le tuer. Ah, par exemple, je mets 4 balles à un mec sur V, ça devrait suffire aux autres pour le tuer, tu vois. Oh ils étaient de. Oh ils étaient oh. de 47-23. J'essaye de faire au mieux gros mais c'est pas facile avec ces habits. Gunbi, gonbi, be T'as vu le trip que je viens de mettre Oh la la la la, j'ai rarement porté autant in game. J'ai rarement porté autant in game. Oh, j'ai encore fait le kill. Def, Def, Def, Def, B, Def, B, please. Go on it. Go on it. Oh la la la la mes mais alliés de merde, alliés de merde, baissez vos mères. Dans tous vos choix, dans tout ce que vous faites, sérieux. Go on it. Right now, or we lose. Go, go, go. Go, go, go. Go Tony Tony On on it. On it. On it. On it. On it. Mid, mid, mid! Go go go! Je sais pas si on gagne. Non, on gagne pas, c'est trop tard. 10, euh, non, non, on gagne. Def, def, def, def, def! Or we lose, def! Mid, mid, mid! Kick, kick, kick, kick, kick! Get the kill, get the kill! Well played, go on it. Easy Fils de pute Ta mère, fils de ta mère Ta mère, fils de pute Ta mère, de pute Tu madre, je normal Faire ta gueule, bastard de Ta mère Ta de Oh, je suis abattu <rire> <C 'est�� courtentaither> Oh, je suis abattu, les gars <rire> je fais 73 kills en jouant avec maximum le missile de croisière. Je fais 10 000 de dégâts et j'ai pas réussi à porter leur gros HUC. Ça n'aura pas suffi parce qu'à des moments où il fallait défendre, ils se mettaient pas dedans, ils continuaient à slay de loin. Oh, je suis abattu. <rire> oh, ma vie est à chier! Ma vie est à chier, frère! Ma vie est à chier! Oh, j'ai trop le sem. <rire> après, en vrai, j'ai pas trop la haine non plus parce que j'ai fait une énorme game et j'en rigole. Mais de faire 200 à 199, euh, il fait mal. Mais ce gameplay sera réutilisé. Oh, au four et au moulin. Au four et au moulin, gros. Suspense jusqu'au bout.